C'est merveilleux, quoi. Ça, on a... ne l'envisageait pas parce qu'on n'était pas assez Jules Verne. Jules Verne y a pensé, mais on, on était encore trop conscient des limites de la technologie.